Lors de mon dernier webinaire sur comment obtenir une augmentation, j'ai eu la question suivante « Comment faire pour refuser une augmentation à un collaborateur ?» La réponse est évidente et simple, vous dites non. <rire> pas besoin de se voir ni de discuter, vous envoyez un mail, le message est transmis, fermez le banc, fin de l'histoire, on passe à autre chose. Oui, j'ai compris, ça ne suffit pas. Mais ça signifie qu'il y a autre chose dans cette question. Ce que vous voulez vraiment, c'est savoir comment refuser une augmentation de manière efficace. La vraie question que doit se poser un manager ou une personne des RH qui doit annoncer ce refus, c'est Qu'est-ce que je veux obtenir de cette personne Trop souvent, ce que j'entends, ce sont des objectifs passifs, tristes. Comme par exemple bah, Ce que je voudrais, c'est que le salarié comprenne, qu'il ne soit pas trop en colère, qu'elle ne soit pas trop déçue, qu'elle n'aille pas se plaindre. Rien de tout ça ne peut être un objectif suffisamment dynamique. Parce que ce sont soit des moyens, soit des choses que vous voulez éviter. Deuxième point important, attention lorsque vous réfléchissez à cet objectif, à ce que vous ne tombiez pas dans la sympathie. C'est-à-dire que vous vous êtes tellement mis à la place de l'autre, que vous en avez fini par oublier ce que vous voulez. Vous vous retrouvez totalement dans la position de l'autre, comme si c'est à vous qu'on était en train de refuser une augmentation. C'est vrai que c'est dur la pauvre je comprends qu'il soit en colère hein, si j'étais à sa place, mais justement, vous n'y êtes pas. Et si vous vous faites trop avaler par le cadre de référence de la personne en face de vous, il est impossible que vous arriviez à faire avancer la situation. Soyez donc vigilants à rester en attitude empathique, pas sympathique. La différence, c'est qu'en position empathique, vous allez chercher à comprendre la vision du monde de l'autre sans perdre de vue votre cadre, votre objectif. J'y reviendrai plus tard. Donc posez-vous cette question simple. À l'issue de mon entretien avec ce collaborateur, qu'est-ce que je serais heureux de l'entendre dire En général, et j'attends bien sûr vos réactions dans les commentaires, l'objectif du manager, c'est que le collaborateur sorte avec une énergie renouvelée, l'engagement de faire un certain nombre de choses, d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Ne vous contentez pas de l'objectif qu'il continue à faire son job. D'abord parce que c'est encore un peu passif, et surtout parce que c'est flou. Ça ne dit pas ce qu'il doit faire concrètement, et donc ça ouvre la porte à ce qu'il fasse exactement la même chose qu'avant. Ce qu'il vous faut donc, en amont de cet entretien, c'est que vous définissiez les termes du contrat. Quelles sont les règles à suivre Quels sont les objectifs à atteindre Quelles sont les opportunités bénéfices potentiels pour le manager Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles Quelles sont les conséquences en cas de non-atteinte des objectifs une fois que tous ces items sont clairs pour vous, votre objectif sera de convaincre la personne en face de vous de s'engager dans ce contrat avec vous. Pour cela, et je reviens maintenant à l'empathie, dites-vous que vous ne savez pas ce qui pourrait le ou la convaincre. Vous pouvez y avoir réfléchi, mais le plus important sera de poser la question à la personne « Voilà le contrat que je veux te convaincre de signer avec moi pour l'année qui démarre. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre de t'engager à remplir ta part de ce contrat ?» Bien sûr, il est possible qu'en fonction des demandes de la personne, vous soyez amené à faire évoluer certains des termes du contrat ou à rajouter des choses, par exemple au niveau des bénéfices. Mais soyez clair sur ce qui est négociable et pas négociable. Sur ce qui est non négociable, refusez immédiatement et repartez à la découverte. Là-dessus, je ne transigerai pas. Pourquoi veux-tu ça Ou bien, vraiment là-dessus, je ne transigerai pas. À part ça, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de t'engager avec moi dans ce contrat une fois que vous êtes arrivé à quelque chose qui soit OK pour les deux parties, je vous conseille fortement d'en faire une synthèse écrite et que vous vous engagiez formellement à respecter les termes de cet écrit. Ce sera une base pour trouver de l'énergie et de la motivation, pour faire des demandes claires en cours d'année et enfin pour éviter des malentendus qui plombent les relations et consomment une énergie considérable. Qu'en pensez-vous J'attends vos remarques, vos questions ou vos félicitations dans les commentaires sur cette page.